Salut les gens, comment ça va bien Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Et en fait, euh, c'est parce que je suis ailleurs. Ouais, en fait, je développe, euh, je développe pas mal, mais peut-être que tu l'as vu passer sur les stories, sur, euh, sur, euh, sur Instagram ou autre, mais je développe beaucoup sur TikTok maintenant, je fais beaucoup, beaucoup de vidéos, et du coup, j'ai tendance à délaisser un petit peu Facebook. Et je suis désolé. Et du coup, euh, je me dis, tiens, ce matin, j'ai fait, euh, fait un TikTok que j'ai partagé aussi en story, euh, où je parle de, de, de positif, en fait. Et, euh, et je me dis, tiens, ce pourrait être intéressant, en plus, faire un créneau horaire qui n'est pas du tout le mien, mais euh, on va tester en même temps, en fait, de partager avec vous un petit peu euh, euh, ce côté positif et ce côté négatif. Parce que, déjà, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, « Ah là là, j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien être positif comme toi, j'aimerais rien tout ça. » Et, et j'ai juste envie de vous dire que, c'est pas un truc avec lequel je suis né. C'est pas un truc qui m'a habité euh, tout au long de ma vie. C'est quelque chose. Je vais mettre franc. C'est quelque chose d'assez récent chez moi, d'avoir ce mindset euh, qui est au beau fixe très très souvent. Euh, mais ça, ça a vraiment été un une, une, un peu une. une, une, une J'ai dû me faire un. un, un un nœud, mais dans le bon sens au cerveau, pour que ça, pour que ça fonctionne. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En tout cas, pour moi, il y a des gens, ils sont naturellement positifs. Il y a des gens, ils sont naturellement négatifs. Et moi, j'étais plutôt dans la deuxième catégorie, la catégorie des naturellement négatifs. Puis en fait, je crois qu'à force de côtoyer des gens positifs, en l'occurrence, mon épouse, qui est quelqu'un de très, très positif, elle a tendance à voir les choses vraiment du bon côté des choses de travailler aussi avec des gens très positifs. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais bon j'ai l'habitude, mon équipe me dit que je radote, alors je vais, si vous voulez me dire que je radote, ce n'est pas grave, vous pouvez, je vous autorise à me le dire. En fait, euh, dans l'activité que je développe maintenant depuis quelques années, j'ai un jour, euh, je disais à, à, à un de mes partenaires, je disais « Écoute, euh, je crois que ça ne va jamais marcher, je ne veux pas y arriver, etc. etc. » Puis il m'a dit euh, « Écoute, tu... T'as tout ce qu'il faut pour y arriver, mais il te manque un truc, c'est ton état d'esprit, c'est le, le mindset. Et euh, je l'ai pris, vous savez, je l'ai pris vraiment en pleine tronche pour pas dire autre chose. J'ai reçu son message, mais c'était, je, me, je peux vous dire exactement où j'étais. Euh, c'était juste ici en sortant mon chien, mais je peux vous dire exactement où j'étais du chemin. Euh, parce que ça m'a vraiment marqué un truc, en fait. Et il avait tellement raison. Et depuis je travaille d'arrache-pied, en fait, pour avoir ce, ce smile, pour avoir cette banane, pour... Parce que c'est à la fois pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour les gens avec qui je travaille, c'est super, super important. D'ailleurs, en parlant de gens avec qui je travaille, il y a Claire, qui est là. Salut Claire. On a passé quasiment toute la matinée ensemble, on ne se quitte plus avec l'équipe. Mais ça aussi, c'est tellement puissant de travailler tous ensemble. Et en fait, j'en ai déjà parlé, mais encore une fois, je crois que c'est bien de le, de le redire. Je crois que Déjà, pour voir les choses du bon côté, pour travailler le positif, déjà, il faut avoir envie. C'est bête de dire ça, hein, mais il y a un moment donné, tu as envie de perdre du poids. Si tu n'as pas envie, ça va être compliqué. Enfin, tu as envie de perdre du poids, mais tu n'as pas vraiment envie, mais tu ne veux pas vraiment t'y mettre quand même ce gâteau, ce, ce, ce plat, de, de, ce, ce petit apéro. Tu as quand même envie de le garder, ben, ça va être plus compliqué. Si tu veux... Te, te mettre dans une attitude positive, malgré le, le, le, le marasme qui traîne aujourd'hui, malgré ce qui se passe dans le monde. C'est quand même pas évident. Quand on voit ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis, c'est quand même chaud, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou. On parle d'un président qui monte les gens contre le nouveau président. Enfin, c'est des choses... Waouh wow. y Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail, il y a beaucoup de choses négatives qui se passent. Et... Des fois, il ne faut pas non plus prendre la positivité comme une insolence, comme un truc qu'on balance à la tronche des gens en mode euh, « Oh, pour moi, tout va bien et, euh, et je t'emmerde ». Non, parce qu'en plus, nous, dans ce qu'on fait, on est vraiment là pour accompagner et aider les gens à, à ce que ça se passe mieux pour eux dans différents domaines de leur vie. Mais il faut déjà, à la base, que vous ayez envie de le faire. Et, et, et, et le premier truc que je vous ai déjà dit, mais que je vais vous répéter aujourd'hui, le premier truc à faire dans ta vie, c'est... Regarde un petit peu, je, je, je suis désolé, mais je fais « vous »,« tu », parce qu'en fait, euh, ici, d'habitude, je fais « vous », puis sur mes TikTok, je fais « tu ». J'ai tendance à faire de plus, je crois que je vais zapper vers le « tu », ça va être plus facile. Mais bref, peut-être que je vais mélanger les pinceaux un peu comme on, quand on n'ose pas se tutoyer. Mais en fait, si déjà, à la base, tu éteins la télé... Alors, éteindre la télé, ça veut dire quoi C'est déjà arrêter de se faire arroser par toutes les bêtises qui traînent sur la télé. Et je suis le premier à regarder des séries et des films, parce que j'adore ça mais je les regarde en, en replay ou en différé parce que au moins il n'y a pas les publicités et puis je supporte pas toutes les je, je, je n'ai pas à supporter toutes les conneries qui nous balancent en fait mais surtout je regarde pas les infos Et... Euh... Est-ce que ça veut dire que je mets la tête sous l'eau Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, tu fais l'autruche, tu ne veux pas savoir, etc. » Mais par les réseaux, je sais ce qui se passe, en fait. Je sais très bien ce qui s'est passé aux États-Unis et je l'ai su par les réseaux sociaux. Quand il y a un truc grave, je le sais. Mais en évitant les informations, je ne suis pas en mode euh, suivre les, les euh, jours après jour l'évolution du nombre de cas du Covid, du nombre de morts, du nombre de... etc. etc. etc. C'est un gros, gros conseil que je te donne... Éteins cette télé, éteins cette radio, surtout BFM TV, t'oublie, euh, France Info, oublie, mets de la bonne musique mets la banane, écoute des podcasts, suis des gens qui t'inspirent, euh, mais la vie est trop courte pour s'emmerder à se faire pourrir la vie. Pourquoi, quand on analyse les informations, le 13h, le 20h, enfin je crois que c'est toujours ça aujourd'hui, quand on analyse ça, pourquoi c'est 95% de choses négatives C'est bizarre, non quand tu suis des gens qui sont dans la réussite dans ce monde, dans n'importe quel type de réussite... Tu sais, je suis en train de lire le deuxième livre, enfin, mon deuxième livre que je lis de euh, Mike Horn. Tu sais, l'aventurier qui fait des trucs, mais lui, c'est un parjou. Mais lui, en termes de ténacité, c'est incroyable, quoi. Il chope des maladies, il se fait mordre par un serpent, euh, il se fait refouler par des autorités, il n'a pas envie. Il y continue, il y va, il y va, il y va. Mais il ne regarde pas trop les informations, ce gars-là. Il n'a pas le temps, il n'a pas envie. Je veux dire... Quand on regarde les gens, à un moment donné, il y a toute une partie de gens qui... Les, vous, tu sais, ceux qui réussissent, ils ne regardent pas les infos, eux. Ils sont en mode vers autre chose. Ils regardent la lumière plutôt que l'on. Moi, quand j'étais petit, euh, mon beau-père, lui, il regardait euh, euh, les infos le matin. Alors, il ne les regardait pas, il les écoutait. Il se levait, il allait chercher euh, le, le premier euh, euh, comment on appelle ça un marchand de journaux qui ouvrait, c'était à la gare. Il allait très tôt acheter des journaux à la gare et il lisait ses journaux toute la journée. Et aujourd'hui, il est encore là, et il fait ça de toute la journée, de regarder les infos, si je te dis que c'est quelqu'un de négatif, forcément. Donc ça, c'est quelque chose, moi, j'ai envie de te dire, c'est la base de la base de ne pas euh, s'alimenter de choses euh, négatives. Après, nous, ici, on pousse le bouchon un tout petit peu plus loin. Hier soir, on avait... C'était pas du tout prévu, parce que normalement, le dimanche soir, comme les enfants, le lendemain, ils reprennent l'école, même si on le fait à la maison. C'est en mode, bah dodo, puis les parents, ils regardent un truc ou pas, mais... Hier soir, on a décidé de regarder un film de Noël avec les enfants. Quoi, c'est pas Noël On s'en fout <rire> On s'en fout les films de Noël C'est des films complètement cucu, c'est des films complètement love-love, c'est des belles histoires, ça te met des étoiles dans les yeux. En tout cas, moi, ça me met des étoiles dans les yeux. Et... Moi, quand je, quand je regarde un film, je regarde si c'est marqué « drame », c'est « je passe mon chemin ». Alors des fois, c'est juste une partie du film qui n'est pas, pas, pas, pas, pas marrante, mais le reste est sympa. Mais on ne regarde pas ça, parce qu'on a envie de se mettre dans des belles énergies. Et tu vas avoir ça, en fait, en fonction de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes, des gens que tu côtoies, de ce que tu lis. C'est super méga important, parce que c'est ce que tu vas véhiculer aussi tout au long de la journée. Si es sur les réseaux, c'est ce que tu vas véhiculer. Si, euh, si tu travailles quelque part avec tes collègues de boulot, dans ta famille, etc. Est-ce que ta famille, elle est en droit de supporter ta mauvaise humeur Est-ce qu'elle est en droit de supporter ton côté négatif Moi, je remercie de tout mon cœur, ma famille proche, ma femme, mes enfants, euh, ma famille un petit peu plus éloignée qui m'a supporté avec cette mauvaise humeur et ce négatif que j'ai eu pendant des années. Et je, je me livre complètement à toi aujourd'hui. Je te dis sincèrement parce que je reçois beaucoup de messages et surtout... Et beaucoup sur TikTok, parce que je fais beaucoup de vidéos, euh, j'en fais 4 par jour en moyenne. Et les gens me disent encore ce matin, j'aimerais bien être comme toi. Mais c'est facile et c'est pas facile, en fait, parce que ça a été un grand, grand, grand chemin, un long chemin. Et aujourd'hui, je fais tout ce qu'il faut pour. Ne pas ressombrer dans le négatif parce que c'est facile. Il suffit que euh, sur une journée, sur une semaine, tu n'aies pas les résultats escomptés au niveau de ton business. Il suffit qu'il euh, fasse un petit peu moche. Tu vois, là, il y a une grosse lumière qui passe parce qu'il y a un soleil euh, resplendissant aujourd'hui. Mais il suffit de. Voilà, ou tu es un petit peu plus fatigué ou quoi. Qu moi, en tout cas, je dis tu, mais moi, j'ai tendance un petit peu facilement à glisser à nouveau vers le négatif. Mais. Aujourd'hui, j'utilise tous les outils possibles et imaginables qui sont en ma possession pour repartir vers du positif. Parce que tu as besoin de ça, tes proches ont besoin de ça, mais j'ai envie de dire, tes collègues ont besoin de ça, mais le monde a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de, dans, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin de balancer de la lumière les uns les autres. Et, et ce n'est pas un discours lulu Berlu. Puis si tu penses que je suis un lulu Berlu, ben ce pas grave. Moi, bon, ça me va bien qu'on me dise je suis un lulu Berlu. <rire> Donc voilà, en fait... C'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'avais envie de tester déjà, de, te, de de reprendre un petit peu du, du, du, du contenu sur mon, mon Facebook parce que je suis vraiment, encore une fois, pas bon ces derniers temps. J'avais envie de, de partager ça avec toi parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Et, euh, et du coup, bah, laisse-moi en commentaire. Moi, j'aimerais bien lire un peu. Euh, c'est quoi, toi, tes trucs et tes astuces pour rester dans le positif Est-ce que tu es d'accord avec moi Est-ce que tu es pas d'accord Est-ce que tu penses que c'est n'importe quoi Est ce que je dis N'hésite pas, lâche-toi, dis-moi, ça me fera plaisir. Et puis... Euh, promis, je fais le maximum pour être plus là, mais n'hésite pas si tu veux me suivre sur Instagram, je suis plus présent parce qu'il y a beaucoup de TikTok que je partage sur Instagram sur TikTok forcément, puisque je travaille beaucoup, beaucoup sur TikTok et puis euh, bah, sur les stories de Facebook, mais euh, voilà, on se dit à très vite, passe une excellente journée et surtout mets-toi le smile, dès que tu te lèves le matin, tu, tu, te mets chling, tu te mets le smile comme ça et puis tu le gardes pour toute la journée et tu fais en sorte de traverser tout le temps tout le temps, tout le temps, avec ce grand sourire a très bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.